Salut à toi investisseur efficace, bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série stratégie immobilière sur la colocation. Aujourd'hui on va parler des différents types de baux et quelles sont les conditions pour les réaliser. Juste avant, tu peux télécharger mon livre « Comment s'enrichir dans l'immobilier quand on est débutant ». Je te mets un lien dans la description et maintenant on y va. En colocation, il y a deux types de bails différents. Le bail individuel et le bail collectif. Le bail individuel, comme son nom l'indique, est un bail pour une personne. C'est-à-dire que le locataire en fait, a un bail tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire qu'il est responsable de son loyer et responsable des éventuels dégâts qu'il peut causer. La seule spécificité en colocation, c'est que sa chambre doit faire 14 mètres carrés et 33 mètres cubes de volume. En dessous, vous ne pouvez pas appliquer un bail individuel. Et c'est là où entre en jeu le bail commun. Le bail commun quant à lui ne nécessite que 16 mètres carrés pour la surface totale de l'appartement pour deux colocataires. Si vous souhaitez rajouter ensuite d'autres personnes, il faudra compter 9 mètres carrés par personne supplémentaire. Concernant le paiement du loyer, la totalité des loyers est due. C'est à dire que chaque personne doit donner son loyer normalement à un responsable de colocation qui lui va donner la totalité du loyer au propriétaire. Je t'invite évidemment à être un petit peu plus flexible à ce niveau là ce n'est qu'un terme légal, chaque personne peut aussi te régler évidemment son loyer individuellement. C'est juste compris dans le bail, mais quelquefois ça peut être assez compliqué à mettre en place pour les colocataires. Donc à partir du moment où tout le monde paye rubis sur ongle, je ne vois pas trop de problème à ça. Après évidemment il y a plein de solutions possibles, soit les personnes donc, désignent un responsable de colocation, soit par exemple ils peuvent chacun payer la totalité du loyer à tour de rôle. Chaque mois la personne change. Ça fonctionne aussi, après c'est une question d'organisation entre eux, c'est à eux de voir avec vous ou entre eux comment vous pouvez vous arranger. La durée du bail meublé est d'un an tacitement renouvelable, c'est-à-dire que si la personne ne vous envoie pas un courrier vous disant qu'elle souhaite mettre fin au bail, eh bien celui-ci sera automatiquement renouvelé pour un an. Il est tout à fait possible aussi de mettre en place un bail étudiant meublé de 9 mois, mais celui-ci n'est pas tacitement renouvelable, c'est-à-dire qu'il s'arrête automatiquement si la personne ne souhaite pas renouveler. Concernant le préavis du locataire, il n'est que de un mois seulement. C'est un délai assez court comparé à la location nue. C'est pourquoi il existe aussi une clause qui peut être intégrée dans un bail collectif qui s'appelle la clause de solidarité. Concernant la clause de solidarité, c'est un sujet assez complexe que je vais traiter en profondeur dans ma prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à t'abonner à la chaîne, à sonner la petite cloche juste à côté. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Et si tu peux partager la vidéo, c'est top. Je te dis à très bientôt, fais de bons investissements, ciao